C'est un projet qui va créer plus de 150 emplois pour les Guadeloupéens, qui va redynamiser le tourisme en Guadeloupe. Aujourd'hui, sur la construction, autour c'est plus de 300 emplois directs. Ce qui est important pour nous, c'est de créer de la richesse et de l'emploi en Guadeloupe, ce que nous avons dit. La cerise sur le gâteau, c'est que le groupe Accor nous a rejoints et donc euh, aujourd'hui euh, l'enseigne qui sera portée à cet ensemble c'est le Pullman, un Pullman 4 étoiles avec euh, une spécialité balnéo, euh, Balnéo Spa, avec 102 chambres et suites, et, suite. et euh, je pense que ce sera l'un des fleurons de, de, de l'hôtellerie en Wallonie. Il faut toutes sortes de d'hébergement, y compris l'hébergement de luxe, l'hébergement moyen, les gîtes, l'hébergement euh, la, dans, dans l'agro-tourisme. Nous sommes dans cette zone-là où nous avons besoin de ce maillage pour, pour capter, captiver la clientèle, la chalandise touristique. C'était la plus belle plage pour moi de, de la commune du Moule, de la Guadeloupe. Et tous les gens y venaient, on avait une grande baie. Donc ça sera un ensemble qui sera rénové, reconstruit et à partir de 2023, il fera encore mieux vivre et bon vivre encore dans notre belle commune du Moule. Nous avons financé à hauteur Région Front Régional on en fait, j'ai un fonds européen à plus de, autour de 14 millions qui va redynamiser le tourisme en Guadeloupe. Aujourd'hui, on entend bien en Guadeloupe que la plupart des communes sortent de déficit. Ça veut dire que la région prend beaucoup de travaux en maîtrise d'ouvrage à la place des communes. Ça permet aux communes de faire des économies et sortir du rouge. Ce que nous voulons maintenant, c'est retrouver en Guadeloupe vraiment une aisance de fonctionnement, de développement et de création d'emplois.